Bonjour à tous et bienvenue en 2021, je suis Kino et je serai votre guide. Face à vous, la nouvelle année. Au bout de ce couloir de 365 jours, vous trouverez Halo Infinite. N'hésitez pas à vous arrêter aux différents stands qui vous seront proposés tout au long de l'année. Tels que la sortie du comics en français Halo Dommage Collatéral, la saison 5 sur la Master Chief Collection, ou de profiter de la ou des bêtas sur Halo Infinite. Nous vous informerons au fur et à mesure de l'avancée du chemin. Gardez bien vos bras, vos mains et vos mandibules à bord de la vidéo, nous sommes partis ensemble pour 2021. Trêve de plaisanterie, salut à tous, c'est Kino et je vous souhaite une excellente année 2021 à vous et à tous vos proches. C'est une nouvelle fois un plaisir de savoir que vous ferez partie de ma vie cette année et qu'ensemble nous pourrons continuer à partager notre passion sur Halo. Pour les personnes qui débarqueraient, Halo FR est une chaîne qui fêtera en 2021 ses 10 ans. 10 années que nous avons passé à partager du contenu de la communauté et en apprendre plus sur notre univers. Mais Allo FR, ce n'est pas qu'une chaîne, c'est aussi un site pour retrouver toute l'actu, un Discord pour trouver des joueurs, des lives toutes les semaines, des soirées commues plusieurs fois par semaine et bien sûr, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook pour ne rien rater de l'actu Allo. Et tout porte à croire que l'actu Halo, cette année, il y en aura puisqu'avec le faux départ de Infinite, nous avons une date de sortie pour l'automne 2021, où la saga Halo fêtera elle ses 20 ans, tout comme le site Halo.fr. C'est une année chargée qui nous attend et je suis vraiment content de partager tout ça avec vous. Je vous ai pas mal saoulé avec les Halo Awards et c'est pas fini. Les candidatures pour les Halo Awards 2020 sont terminées. La cérémonie visant à récompenser les créateurs va peu à peu se préparer et nous vous tiendrons au courant des différentes démarches. Mais vous pouvez d'ores et déjà travailler et poster vos créations sur le site Halo.fr pour participer aux Halo Arts de l'édition prochaine. La cérémonie qui arrivera dans quelques mois sera portée sur l'année 2020. Mais ne vous inquiétez pas, les créations de 2021 auront leur cérémonie en temps et en heure. N'hésitez pas à proposer vos idées ou projets pour améliorer la chaîne ou le site. Halo.fr, c'est une grande famille autour de Halo et il n'y a rien de plus magique qu'une année de sortie de jeu où tout le monde regarde dans la même direction, des étoiles plein les yeux. Oui, je mets volontairement de côté cette année 2020 très spéciale qui a fait couler beaucoup d'encre au sujet de Halo Infinite après la XGS. Je ne comprends toujours pas comment des gens en sont arrivés à insulter père et mère de personnes qu'ils ne connaissent pas sous prétexte qu'ils étaient frustrés. Mais ce qui compte, c'est que la commu était bel et bien là. Après autant de temps sans un jeu à l'eau, nous avons eu la confirmation que la saga continue de faire palpiter nos petits cœurs. En attendant, en 2020, nous avons eu la chance de voir la MCC totalement retravaillée et disponible aujourd'hui dans son intégralité sur PC. N'oublions pas le crossplay, n'oublions pas qu'une véritable série Halo est en préparation. Que de belles choses qui vont arriver en 2021 ou plus tard dans le temps alors une nouvelle fois de la part de tout le staff Allo.fr, bonne année à tous. Prenez bien soin de vous cette année, ça n'a jamais autant porté son sens. On se retrouve très vite pour plus d'Allo comme on aime. Salut à tous, vive Allo